Just tell me what you want, what you need, what you see, what you want to be Tell me everything, think it into being That's how dreams become the real thing A model of thinking, a model of sinking, yeah I've been coast to coast around this whole globe I've seen a lot of hope, yeah Oh vu beaucoup mais c'est une blague genre. Ah, que moi je suis à pied. Oh, ah, le, on des Oh, tu oublies que 22 septembre 1862, Abraham Lincoln, président des états unis va prendre une décision historique. Nous sommes une minute avant l'abolition de l'esclavage. Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Merci. Il oui, est en fauteuil es roulant, machin. Bon. T'es en train de dire de, faire de, de mettre de mauvais commentaires. Même lui, là, même lui, il a du mal à, à avancer, putain. Mais moi je me perds avant, je continue. Allez papy Ça, faut voir ça Youpi C'est notre plaisir En Ouais non mais par contre, euh, je monte pas jusqu'à tout en hein, haut, j'espère Oh putain si, il y a encore de la montée C'est une grosse blague Allez, allez, allez là Il va y avoir 4 minutes de vidéo, où on nous entend parler pour que dalle On voit rien là Payé, en plus, je suis pas payé à hein, moi à filmer. Hein. C'est du bénévolat. Tu <rire> vois, on dirait les pentes de fourrières. Il y a le même pince-pomba. Et après, il va falloir les sans... pentes. Allez, avance hein. Attends ou pas, hein, crasse Ah mais là, il y avait des escaliers pour couper tout le bordel. C'est ça, c'est pas mieux. qui bug. le Pourquoi il, me... il me tombe en panne. Ah, une classe. J'ai plus d'énergie. Voilà du coup, son fauteuil tombe en panne, on doit tout redescendre, on n'est même pas arrivé non, à la moitié. Allez dépêche-toi. C'est qu'il est en panne. C'est qu'il en ouais, panne. il a plus d'énergie, il a plus de piles, ton fauteuil. Si, j'en ai un la si. Mais j'ai pas envie de Oui oui, c'est ça. Je... La fragilité. Moi j'ai juste que son truc il va pas s'arrêter en pleine descente parce que je courrais pas derrière il va <rire> Je pas Je taille pas. Je disais que j'espère que ton truc il va pas, il va pas ne pas s'arrêter en pleine descente parce que je courrais pas derrière toi. Il va s'arrêter. Ah, j'arriverai pas à l'arrêter hein, le truc. des mmh, cas, j'ai ma carte de bleu, j'ai mon téléphone sur moi, c'est bon j'ai Ah ben bon, le truc qui le truc est chiant, c'est que genre, je vais monter tout ça pour que dalle. Au final voilà, tu brises mes rêves, j'aurais pu voir tout ce qu'il y avait en haut. J'ai vu qu'il y avait une forêt de bambou en bas quand j'en arrive avant. très jolie vieux. Très jolie vieux aussi. <rire> <J 'ai> c'est <cru. rire> Tu es vraiment un enfoiré. Allez vas-y. Au revoir. Ah oui. Uh, tu veux que je filme jusqu'en bas là Tu sais qu'ils ont vu comment on est monté, hein je pense qu'ils verront la même en descendant. <messence> tu sais que l'entrée vers les bambous, elle était en bas. Hein Genre là, c'est parce que tu fous. Hein bah, en fait, l'entrée, elle est en bas. C'est un peu normal. Genre encore une fois, tout ça hein. Allez. Bonjour et bonsoir dans... Euh, euh, bref. Oui, euh, en fait là on vient de redescendre de la balade que je voulais mon faire depuis longtemps. Du coup ce pack s'appelle... Il n'a pas de nom. <rire> C'est un site labellisé par EcoJardin, la référence de gestion écologique. Merci de la voix off euh, derrière. <rire> Demande derrière vous pas. Je retournerai pas la caméra du pal. Oh demain, on voulait voir ta tête. <rire> bah du coup, là, je voulais vous dire que c'est pack et sympa, mais par contre, ça monte. Hein. Même le fauteuil bah, en plus plus. Bon mais temps aussi, j'ai depuis. Quelle heure on marche On est parti, c'était 10h, je crois, 10h du mat. Un peu, un peu moins peut-être. Voilà, bah, euh, bientôt 16h hein. C'est un truc de ouf. Bon, au d'un moment on va pas filmer ça 3 heures, parce que toujours bien, mais... on pas Voilà on va Vous êtes à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager. Là je vais vous préparer une vidéo sur les formes de Monty qui se trouve à et Cuir. J'espère que ça va vous plaire. À très vite et ciao Au revoir Bet you can see me Pull me out of here Feels like I'm drowning